Et YouTube, on se retrouve avec Mishmish, la démoniaque Pour un petit duo. Pas piqué des hannetons, je vous laisse le découvrir Pensez à liker et commenter, comme d'habitude Bisous Il y a un mec qui la veut, c'est certain Trouve-toi une arme, je focus la loupe Je suis en, je suis en retard Comparé à lui, il l'aura A sauté le Son mate est sur le il toit. Il y a une autre équipe à côté aussi. Fais attention. Ah équipe. Il vient de sauter. Les cracks. Il m'a sauvé. Reste caché, reste caché. Viens pas. Je t'apporte des plaques. Tiens, j'arrive. Deux plaques à l'étage. Tac. Là, là, il vient de passer là, ouais. le mec. Tiens, vas-y. Je t'ai posé les plaques. Je vais à la maison à côté. chercher une arme. C'est toi Fais chier, il nous a volé notre loupe. Hein. Dans cette maison. Ils sont cachés dans les escaliers. C'est marrant, je pensais qu'il y avait des plaques. Il y a, il y a pas grand chose, viens on va descendre d'ici. J'ai vu qu'il te tirait dessus. C'est pas sur toi Là. Là là là là là. Là, un sur le toit aussi, fais attention. Ah ouais, je le vois. Il vient de sa, euh, sa copine. Et deux sur le toit. Il est focus du coup. Toi. Il en reste encore sur le toit ou pas Ouais, là, ici. belle Sérieux Euh elle a pas touché mais elle est belle <rire> ouais bah elle était magnifique Ok on a assez d'argent Mich Oh merde voiture, voiture. Ouais ouais j'ai vu j'ai vu Crac dans, dans le quad Contact, contact. Tu fais quoi Oh, derrière moi. Je confirme derrière. On a assez d'argent pour acheter. tu peux jouer euh, safe ou quoi. Je ouais, sais, mais je peux pas bouger. Je... Ah, ok, il est crack, il a une balle. Hein. Oh non. Euh, Vas-y, je traverse la route, quoi qu'il arrive. J'arrive. Alors, je le vois pas. Yeah. Ok. là. fais on a une fera pas à disperser. On va mourir il Mich. À... Il faut qu'on court, faut qu'on court. Cours nord, cours nord, cours là. nord avec moi, cours nord avec moi. Nord, nord, nord, nord, nord. Parfait. Viens, back avec moi. Follow moi. Tout le Allez. Viens. Ah, les gars, je suis pas un héros moi. En fait a... en il fait, y, y a deux équipes euh, qui, qui tirent dessus. Tiens, viens, on va, ach on va acheter au shop là-bas. Envoie tes thunes, d'ailleurs. Il te reste combien de plaques, toi À zéro. Là même, je suis, je suis à zéro. J'attends un peu qu'il tombe. Allez, go. Bon ça, il y a personne derrière nous Ouais, je, Ouais. Je suis pas certain. <rire> T'as vu Il y a deux équipes, là, juste devant nous. C'est le bâtiment de merde de ouf. Non, moi je vais monter dans celui-ci Mec, mec, attends, viens, j'ai une boîte de plaques Ah, vas-y, mette-la bébé J'aimerais plus tard la prendre Ça dure longtemps cette merde, t'inquiète C'est sûr Ouais Une équipe morte oui, J'y vais Mich. On a déjà vu. Ils sont vers l'étage Oh merde Mich. Il y en a un là, je vais par là. Il, il vient de passer en dessous petit, il Faut que je trouve des je plaques sur la hauteur. Il y a un mec au fond là bas aussi Je vais pas bien. le voir Je vois personne, là il y a une sacoche mec C'est bon, c'est bon C'est bon, j'ai, j'ai, j'ai j'ai. Crac Mich, en dessous de toi un contact. Ah. Euh, Je vais aller prendre la sacoche, tu sais quoi Ouais vas-y, je, je sais pas où ils sont J'ai vu de la fumée etc Pourquoi j'ai que 110 FPS, il se passe quoi là Là. Voilà. dans ce bâtiment ça se tape Mich, je crois qu'ils ont sauté il y a un brain euh, qui est en train de se faire là il ouais, y a un brain qui a on s'est fait brain tiens euh, je te filme. Oh euh, ouais voilà. T'as entendu. Ah. Là, devant. Ici, là. voilà oh là, il vient de passer. C'est du petit rat là. Oh Envoie ta thune. Fais attention. Ne, re ne rentre pas dans un bâtiment. Reste à un endroit où tu sais que tu ne peux pas mourir. C'est un, un rat. Il, a, il se cache dans les angles pour... Euh... Nous ken dans le dos. Ah tu vois. Il a des bonnes pattes ce petit rat. Vas-y, go le choper. Je le vois. Il est devant. Non dommage. Attention. Tu meurs, c'est parce que t'as aucune cover, Mich Mich. À où t'es Ouais, es ouais T'es au milieu de la route Eh veux... hey, Mich Mich qui fait le kilo au Gougou Aïe aïe aïe aïe aïe euh... Je t'ai mis un point là où t'es morte si tu vas aller te te prendre tes, tes armes hein. puis fantôme. Je sais pas trop comment tu veux faire Non Quoi non. Quoi Quoi Où Un? Ah ici là Abandonne, euh, ouais, ouais, abandonne bébé T'inquiète. <rire> Il était euh... Pas d'autoréa ouais. pour moi. Tombe sur, euh, sur ton colis. Prends tes armes sans fantôme. On s'en fout de fantôme, c'est pas grave. On va le retrouver ce mec là tout de suite et on va aller le défoncer. C'est quoi, je peux prendre mes armes avec fantôme elle et est, avec aventures. Si jamais j'ai laissé un shotgun. Si tu veux jouer shotgun, ouais, je... Je genre prends-toi une arme en x3 et prends le shotgun. Hein. Alors, il, est où, est... il était où ce fils de pute hein euh, Mets-moi un ping exact. Là, là, là. Ok, juste en dessous, de... je l'ai vu. Dans le petit bâtiment juste en dessous de nous. Tu peux sauter à cette hauteur. Saute. En dessous de moi Allez Mich C'était lui, ouais, lui Ouais c'était lui Ah y'en a un autre Don't touch Mich Quoi Mich il est où oh. Fils de putain Bien joué ça, on a la tête qu'on perd du temps en tout Oh, une seconde oh T'as dit qu'on était pas... Oh là Oh là là là Oh le fils de putain hein. Y'a y a une team qui campe pa... saute saute saute, saute Mich Putain le bâtard il m'a retourné J'ai des plaques, j'ai une boîte C'est bon c'est bon je suis bien. Juste, je vais... Euh... On est à 3 sur 3. C'est à dire que son collègue est en train de monter. Bien, on va se mettre de ce côté-là, tous les deux. Alors, en dessous, il y a, il y a une team en plus. Pff, alors là, en vrai, c'est... C'est terrible. Hein. <rire> en termes de situation, on n'est on est pas super bien. Tu es content d'aller ici Ils sont ils sont là en ouais, viens, viens par ici, par la droite. Il y a moins d'options qu'on tire dessus. T'es avec moi? Ouais. Allez, 3, 2, 1. Coupe ton parachute. Laisse-toi bien tomber devant. Et après, hop, un dernier truc et tu slides. Je, subis des tirs. je te couvre. Derrière. Rade ma vie. J'en ai knock un, j'en ai craqué un. Ah, mais je sais pas où ils sont. Là, dans la porte, ici. Tu sais ce qui serait vraiment intéressant que toi tu prennes le truc là qui repère les ennemis Parce que moi euh, je saurais ils sont La cover de, de, de mon seigneur Il Y'a l'autre qui va retomber sous ses classes Alors là en fait t'as une team qui campe là et t'as une team qui campe en plat Là gole baiser lui en hauteur Mich Allez vas-y vas-y Quoi Il est mort Mich c'est un putain d'abruti. En gros, ils vont être obligés. Viens, viens, on va commencer à se déplacer. En fait, ils vont être obligés de Parce traverser. J'ai eu peur qu'il y, qu y ait des gens depuis tout à l'heure. Non, je... en fait, non, c'est juste une bande de fils de pute qui jouent avec leurs ah, armes en x3. Ah, ils sont là-bas maintenant. En fait, ils jouent avec leur merde d'armes en x3. Ils restent cachés dans la ville. Donc, go leur cutter la, ro la rota, eux. Peu importe où ils sont, peu importe où ils se trouvent. Il y a un oh duel bon, de mange-merde ici. Oh, j'ai raté la tête Là Mich, ce bâtiment Il est craque à terre Mort Oh Mich, sur le côté, sur la hauteur, j'en sais rien Il saute, il s'éloque, il s'éloque cet abruti Il y en a un sur le toit Mich oh, euh. Finis-moi, finis-moi, fast Il, il rush ah, oui, Ça arrive, ça arrive. Je suis paralysé, Mich, je peux pas t'aider, c'est horrible. Mais t'es un monstre, Mich Mich Pétage de cul tout de à l'heure <rire> T'as mérité <rire> Oh Le sauvetage euh, Nice, bien joué Elle dit pas non, Et bien sûr, le chibre sacré <rire> Moi, euh, jamais dit non au glaive <rire> le glaive, le glaive du Lord. Appelle-moi Spartacus maintenant. Allez, <rire> allez viens. T'as vu, contact. Ok, ils ont l'info sur nous. Les deux rentrent ensemble. Je vais mettre une para dans la pièce. La para part. C'est paramiche. Deuxième est pour toi. Escalibur. <rire> Escaliburne <rire> Ok vas-y on va se positionner Par là par là pour euh, pour Coter la rota aux autres hein, encore une fois Yano, Oui. T'es caché une arme secrète S Il y en a un véhicule c'est pour moi Qu'est-ce que tu dis J'ai une arme secrète sur moi je te l'ai cachée Et si, si Si y a un véhicule tu me le dis okay. T'as un arc Ouais <rire> Devant Crac Un mec knock qui monte en haut Il va falloir le réanimer Oh putain non Redescends, euh, redescends redescend, Mich Le gaz regarde Ils vont devoir sauter T'es prêt à les crucifier On va se positionner vite devant On se positionne là Là il va devoir faire la sur son collègue On est tranquille normalement Vas-y Prends une position Genre mets-toi ici Ici c'est une bonne pause. Je vais ailleurs moi Vas-y, là on wait. Ouais. Ça, ça a sauté dans 3 secondes. 3, 2, 1. Il oh, était déjà en bas. Fils de pute. Ça arrive, ça arrive. Je sais Mich. Cours Mich, cours, cours, cours. J'ai un masque à gaz. J'ai un bon masque, t'inquiète pas. Un drone arrive sur sauvé. Deux de, de mecs à gauche là. Ouais après je suis quand même mort parce que je en de te rire, c'est culotté de dire ça hein. T'as honte de rien toi en fait hein. <rire> oh là, chaud, là. Non, mais... Je l'ai confirmé, viens avec moi Trust me Viens avec moi pa pa Panique pas, c'est pas parce que c'est à la fin de game que tu dois saboter Et viens, on passe derrière le muret c'est bon. Est-ce que je, je te connais, hein, toute paniquante en fin de game Tu veux des plaques J'ai une boîte de plaques. Justement, je, je, je vais me réhydrater sur eux. C'est bon. On se tire là dessus. Ok, tu vois d'où ça vient C'est hein. Si jamais tu veux mettre une frappe, oh, pour, pour, pour, pour rappel, ils sont là. Donc viens, nous aussi on va, on, va, on, va prendre le toit, on va prendre le toit Et on va essayer de, de devenir des, des vrais conquistadors du toit Ça te va On se dépêche, on avance tant qu'il qu ne regarde pas On prend cette position on se, on se met ici, tranquille En face Mich. Juste en face Hop T'inquiète Mich. Tu peux montore hein Ouais, ouais. Putain j'ai remis son pote à terre. Hein. L'autre il craque Oh c'est le oh, Non, non vas-y on avance pas. Non, quoi sur, Ça... sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche. C'est quoi la gauche Là la euh, direction de mon ping là. Voilà. Je peux pas tu T'étais dans le sol. Viens Mich. Mich on doit sauter. On saute. Suis-moi, suis-moi. Fais les mêmes mouvements. Bien joué Mich. Autour, Vas-y, plaque maintenant Tiens, je te mets, je mets mes plaques au sol Balance ta boîte Ok T'es prêt à me suivre Ouais, Te mets pas à poil non plus Ok J'ai pris une Ok, il y a deux snipers 15 qui vont nous faire chier on a, on a le temps de tirer un peu Donc euh, je vais essayer d'en knock un vite fait Viens Mich, il y en a un qui craque, saute Hop, on, on avance à Patton Et comme on dit, à pattes de char rien d'impossible ok Viens Hop. On se met là, tranquille Juste ici, tempo, tempo Tiens, prends, prends cet angle, mets-toi dedans Tu vois comment il est confortable On n'est pas bien là On est bien le problème. Allez, attends, viens On va tenter le winning move j'ai toujours ma frappe, donc si tu mets quelqu'un tu me dis. Vas-y, viens. T'es prête Alors là, on va rentrer dans ce bâtiment et on va prendre des escaliers. Oh, recule Je suis là, je suis là, je suis à la contre Ok. Monte, viens, Mich. Il Y'a du monde. Mets-nous une frappe dessus. Boîte de mun chez nous. Nice. On est octo bien. C'est nous, nous qui avons le top position. On est en 2 contre 2, Mich. Donc il faut juste les repérer. Quoi On les a repérés. Ok, il y en a un est. Un à l'est. Contre le bâtiment auquel on s'est frotté tout à l'heure. C'est le fils de pute de sniper de tout à l'heure. Hein. L'autre est à gauche. L'autre est plus à gauche, Mich. Mais je sais, Mais je serai... faut... Ok, là, juste en dessous de ça là. Voilà. Fais gaffe, il y en a un plus à gauche, mais je sais pas où il est Là, là, là, là, là C'est bon, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, ok Ok, knock à gauche, knock à gauche Il manque celui à droite maintenant Et l'autre, il est où Il évolue, je sais ouais. pas où Tu sais quoi, je lui saute dessus hey, de... Je paralyse, je paralyse, je paralyse mich Let's go miche mich mm -hmm. oui ah, mais bien sûr, <rire> bien sûr qu'ils parlent français, ils savaient où on était T'as vu quand ils jouaient leur vie, eux <rire> Ah j'ai pas utilisé l'Arc Allez La win Après okay. toute cette matinée Fuck Mérité, <rire> <rire> les gars, il a pas d'autre monde. Ah ouais, là c'était bien. beau. <rire> j'ai sauvé que plein de fois. Ouais, de ouf. <rire> Bon, il y avait pas de niveau dans ce lobby de toute façon, tout ça chier.